Les verbes directionnels. Directionnel. Prendre, Prendre. Donner, Prendre. Rendre. donner, rendre. Apporter, Apporter. Apporter. proposer, proposer. Demander. demander, informer, informer, dire, dire. Expliquer. expliquer, expliquer. Raconter avertir prévenir avertir prévenir enseigner apprendre A enseigner apprendre intervenir intervenir conseiller conseiller appeler appeler, appeler. répondre répondre ou répondre critiquer critiquer refuser refuser se taire se taire Téléphoner. Téléphoner. Faxer. Faxer. Envoyer. Envoyer. Surveiller. Surveiller. Regarder. Regarder. Apercevoir. Apercevoir. Présenter. Montrer. Présenter. Montrer. Aller chercher. Aller chercher. Accompagner. Accompagner. Ou accompagner. Rejoindre. Rejoindre. Suivre. Suivre. Inviter. Inviter. Mettre à la porte. Mettre à la porte. Prêter. Prêter. Payer. Payer. Acheter. Acheter. Vendre. Vendre. Rembourser. Rembourser. Offrir. Offrir. Imiter, copier. Imiter, copier. Participer. Participer. Abandonner. Abandonner. Gronder. Gronder. Se moquer. Se moquer. Protéger. Protéger. Soigner. Soigner. Être contre, être contre, adorer, adorer, embaucher, embaucher, croiser, croiser, rencontrer, rencontrer, suivre, suivre, venir, venir, aller, aller, marcher. Marcher. Se promener. Se promener. Partir. Partir. Approcher. Approcher. Se faufiler. Se faufiler. Attendre. Attendre. S'asseoir. S'asseoir. Rouler. Rouler. Arrêter. Arrêter rester rester discuter discuter espérer espérer préférer préférer, préférer. commencer commencer terminer terminer ranger ranger perdre perdre perdre casser Casser. Maître. Maître. Devoir. Devoir. Voler. Voler. Fêter. Fêter. Lisser. Glisser. Glisser. Boiter. Boiter. Pleuvoir. Pleuvoir. Naître. Naître.